Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, j'ai fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je m'excuse auprès de mes abonnés. C'est vrai que j'ai une vie professionnelle très très remplie, très chargée, et je pense que je vais reprendre mes vidéos sur YouTube parce que je, je ressens le besoin, le besoin de parler, de m'exprimer euh, au nom d'une communauté qui se trouve donc euh, discriminés quotidiennement voire insultés par les réseaux sociaux et les médias alors je vais bien sûr je pense vous avez pensé à l'affaire Mila donc ou bien la polémique Mila qui a, qui a fait une vidéo scandaleuse pour insulter le Coran et l'Islam et les musulmans. Et bien sûr, on se pose la question, est-ce que Mila est un prénom français Moi, franchement, personnellement, je n'ai jamais entendu le prénom Mila. Je vais essayer quand même de faire une analyse plus ou moins objective et une analyse sociologique de cette affaire. Euh, en fait, aujourd'hui, pour faire du buzz, c'est très facile. Donc, il suffit d'insulter l'islam et les musulmans et là, vous serez en, en cinq minutes connu de tout le monde, y compris du monde entier. Donc, en fait, c'est facile d'insulter la religion d'un milliard 800 personnes sur Terre. Euh, et bien sûr, les musulmans, ce n'est pas une communauté euh, qui vit en France, ah, c'est un, un groupe humain qui fait partie de l'humanité euh, et qui sera 3 milliards vers euh, 2060. Alors, donc en fait... Euh, une attitude irresponsable sans tenir compte des retombées euh, diplomatiques de cette affaire, hein, parce qu'en fait cette affaire islamophobe pourrait avoir des relations euh, tendues hein, entre la France et les, les 54 pays musulmans, et euh, le monde musulman il est plutôt asiatique, hein, donc les Arabes ne sont qu'une minorité dans le monde musulman, ils sont à peine 350 millions, alors que le musulman c'est euh, presque l'Asie du Sud. Alors bien sûr, il y aura sûrement des retombées sur les relations diplomatiques commerciales de la France avec le monde musulman, sachant hein, que les concurrents à la France sont très nombreux et plus forts et plus efficaces. Alors en fait, euh, le fait, la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, bien sûr, c'est un principe, c'est une valeur universelle. Euh, mais est-ce que la, la liberté d'expression, c'est insulter les autres, c'est dévaloriser les autres, euh, c'est ne pas prendre en compte la sensibilité euh, des autres, c'est blesser l'autre dans sa propre croyance, dans sa propre spiritualité. Donc du coup, on se pose la question, où sont les limites hein, de la liberté d'expression euh, en plus, deux poids et deux mesures. Donc, si les insultes attaquaient une autre religion euh, ou bien une autre idéologie euh, officielle, hein, est-ce qu'on est est qu aurait le, la même réaction des médias, la même réaction d'une certaine catégorie de Français C'est ça aussi. Donc, en fait, il y a la question de deux poids et deux mesures. Alors, en disant cela, bien sûr, on condamne fortement toutes les menaces de mort que reçoit cette jeune fille, c'est vraiment une réaction débile euh, contre une vidéo débile. Donc en fait, la débilité, la vulgarité entraîne la même action débile et vulgaire et condamnable par la loi. Et je, je voudrais rappeler également que le blasphème, le blasphème en tant que loi, juridiquement, n'existe pas. Le, le blasphème, c'est... En fait, il y, avait, il y avait une loi sur le blasphème qui a été abolie. Donc du coup, il n'y a, a aucun texte euh, juridique qui dit que le blasphème est un droit. Ça aussi. Donc le blasphème, il est toléré, mais ce n'est pas un droit. Et en plus... Euh, ce blasphème, ces insultes contre telle ou telle communauté, donc c'est une action qui fait défaut au vivre ensemble, qui fait défaut au bon voisinage, qui fait défaut à la, la citoyenneté, parce qu'en fait les gens qu'on insulte ce sont des citoyens comme n'importe quel français, qui euh, qui vivent, qui travaillent, qui se réveillent le matin très tôt pour aller au travail, qui euh, élèvent leurs enfants, qui éduquent leurs enfants. Du coup, donc, ces gens qui sont au moins une dizaine de millions hein, dans la dans la société française, admettons, ils sont ils sont euh, donc euh, officiellement on dit 6 millions mais à mon avis il y en a plus. Donc en fait ces gens-là ils se trouvent donc euh, insultés, euh, humiliés, euh, dévalorisés. On, on allume la radio le matin, on est insulté, on allume la, la, la télé le soir, on est insulté. On allume la radio euh, euh, la radio auto on est également critiqué euh, sévèrement et insulté. Donc du coup, on, on se pose la question ce que comment vivre dans un environnement un environnement euh, toxique. Alors, comment vivre dans un environnement toxique Voilà, c'est ça le problème. Alors, le, euh, moi, franchement, franchement cette, réa... Donc, cette action vulgaire, d'une vulgarité euh, innommable, indescriptible, pour moi, c'est contraire à l'esprit républicain, c'est contraire à l'esprit français. Parce que être français, c'est d'abord être classique. Hein Donc, là, on sait bien que que la modération, la rationalité, euh, ce sont des qualités françaises. Euh, donc toute cette vulgarité, euh, euh, ces propos euh, irrespectueux sont contraires aux valeurs françaises, aux valeurs de la France, la France profonde, contraire au vivre ensemble républicain. Donc en fait d'après l'interview, la dernière interview de cette jeune fille, elle disait qu'elle avait à peine 30 30 abonnés qui la suivaient hein, donc dans sa vidéo en direct. Euh, et en fait, cette vidéo devient virale parce qu'elle a été relayée elle a été prise en charge par la fachosphère. Donc en fait, c'était une aubaine pour l'extrême droite, pour en faire une, une grosse polémique, pour mieux diviser la société entre pro-musulmans et anti-musulmans. Alors, donc, en fait, euh, au cours de la présentation de l'affaire Mela, euh, dans les médias français, on observe une inversion euh, des valeurs, une inversion des situations. Ça veut dire, en fait, les gens qui se trouvent Insultés, euh, qui ont reçu les crachats de cette jeune fille décérébrée, ben, euh, ces gens-là sont incriminés, sont, euh, ils sont en fait, euh, c'est eux les coupables euh, sous prétexte que cette jeune femme reçoit des menaces de mort. Alors bien sûr, ces menaces sont condamnables. Tout le monde condamne les menaces de mort. Euh, mais le problème, qui sont les profils qui font des menaces de mort Alors c'est possible que ce sont des jeunes de son âge qui réagissent de manière impulsive, de manière très passionnelle, contre des propos euh, très vulgaires et très violents. Donc la violence appelle la violence. Donc ces jeunes-là sont condamnables par la loi et par la morale. Mais aussi il y a d'autres profils euh, qui euh, ne sont pas forcément des profils de musulmans, des profils euh, qui, se, qui se forment juste pour alimenter la polémique, pour attiser la haine et surtout diviser la société davantage, diviser entre des gens pro-musulmans et entre des gens contre islamophobes, contre les musulmans. Alors normalement un musulman adulte, raisonnable et qui connaît bien la loi française ne prendra jamais le risque de menacer une gamine décérébrée. Donc en fait on sait bien que les menaces de mort c'est un crime, c'est un délire et bien sûr, donc en fait les gens raisonnables les gens qui connaissent la loi donc n'oseront pas faire de telle, de telle action euh, débile <rire> en tout cas ce qu'on on assiste dans les médias français euh, à une diabolisation des musulmans euh, donc sous prétexte que cette jeune femme reçoit des menaces de mort sachant que n'importe quel youtubeur sur les réseaux sociaux Peut recevoir des, des menaces de mort, y compris moi-même. Hein, J'ai reçu plein de menaces de mort et pourtant c'est tout à fait normal. Lorsqu'on s'expose sur la place publique, bah, on s'expose à toutes les critiques et à toutes les menaces des gens débiles. Donc en fait c'est pas une exception, hein, c'est pas une exception euh, d'être youtubeur, d'être quelqu'un qui, euh, qui s'active sur les réseaux sociaux et qui reçoit de euh, temps en temps des menaces de mort. Alors en fait Mila, euh, une, euh, alors, mais là en fait c'est un, un élément, c'est un, une figure qui révèle euh, l'état, l'état culturel, euh, l'état euh, mental euh, des jeunes, donc la jeunesse française. Alors en fait c'est une jeunesse euh, qui lit très peu. Euh, qui n'aime pas la lecture euh, donc c'est très peu cultivé et une jeunesse qui est plutôt addict à l'image, euh, aux jeux vidéo. Donc c'est une jeunesse euh, de manière générale, euh, lise très peu, écrivent très peu et euh, préfère l'image, préfère l'image euh, ou bien préfère euh, donc qu'ils passent le, le clair de leur temps sur les réseaux sociaux. Alors Puisqu'ils lisent très peu et écrivent très peu, donc ils maîtrisent le français, leur langue maternelle euh, de manière insuffisante. Euh, du coup, en fait, le langage qu'elle a utilisé, ce n'est pas un langage argumentatif, c'est un langage d'insultes, de vulgarité, parce qu'en fait, son... Euh, parce qu'en fait, son réservoir de vocabulaire est très limité. Euh, le, lorsque quelqu'un qui argumente bien, qui parle bien, normalement, il a quand même, il maîtrise bien le français, il a un réservoir de vocabulaire très riche et très varié. Euh, il faut savoir aussi, euh, si l'on si regarde les résultats du bac euh, français, il y a 10% de bacheliers qui prennent la dissertation, donc en fait 10% de la jeunesse française qui choisit la dissertation et on sait bien que l'exercice de la dissertation c'est un exercice euh, difficile d'argumentation, de débat euh, et de développement, à, développement à rhétorique assez euh, complexe. Donc ces gens-là, ces jeunes, ils sont très peu compétents pour argumenter et débattre dans un bon français académique. Euh, donc cette jeune fille euh, reflète, euh, elle reflète l'état, l'état mental de cette jeunesse euh, livrée à elle-même. Cette jeune fille reflète l'état mental, l'état mental de de cette jeunesse livrée à elle-même et surtout euh, endoctrinée par le néolibéralisme. Donc le néolibéralisme, ça veut dire avoir toutes les libertés donc euh, jouir de ses libertés de ses grandes libertés que ce soit donc par rapport à son corps par rapport à, euh, à son orientation sexuelle par rapport à euh, donc à la consommation en tout cas c'est une jeunesse libérale, donc qui n'a pas qui n'a pas de foi et qui ne respecte pas euh, les symboles sacrés euh, de certaines personnes et elles ne respectent pas les croyances des autres sous prétexte que, euh, que l'athéisme c'est à la mode, que l'athéisme c'est le progrès. Alors pour aller plus loin et plus profondément, euh, moi je trouve que cette figure emblématique du blasphème qui est mis là euh, met l'accent sur les origines de la culture française, les origines de la civilisation française euh, qui est d'origine païenne. Donc il faut savoir que toute cette civilisation française et même européenne repose euh, sur euh, l'héritage gréco-romain. Euh, L'héritage gréco-romain, donc euh, les sociétés anciennes dans la Grèce antique et dans la Rome antique, euh, on avait des sociétés démocratique mais à géométrie variable donc où les femmes et les esclaves n'avaient pas les mêmes droits que les autres citoyens et n'avaient pas le droit de vote donc du coup en fait euh, moi j'ai moi, l'impression que, les, les, que la situation des musulmans aujourd'hui en Europe c'est qu'ils ils prennent la place de ces femmes et des esclaves qui n'avaient pas les mêmes droits dans la société antique, dans la Grèce antique et dans la Rome antique et euh, je me permets aussi d'aller plus profondément. La civilisation occidentale, et notamment la civilisation française, ne repose pas sur la religion chrétienne. Elle repose essentiellement sur la culture païenne. Une culture païenne qui n'aime pas Dieu, qui euh, privilégie la transgression et le blasphème. Et le blasphème, pour cette société, est une valeur positive. Ce n'est pas une valeur négative comme chez les croyants ou bien chez les musulmans. Donc là, il faut, il faut savoir, pour comprendre la société française, il faut aller trop loin dans l'histoire, trop loin donc, dans les fondements de cette maison ancienne, pour comprendre euh, pourquoi hein, donc, euh, 50% ou 60% des Français euh, prennent euh, parti pour Mila. On a une jeunesse, euh, donc endoctrinée par le, par le néolibéralisme, euh, donc en fait une jeunesse où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de foi, donc sans repère et sans foi et sans barrière. Ça veut dire en fait c'est une jeunesse qui qui pousse la barrière très très très loin, euh, désacralisant tous les symboles religieux ou euh, moraux. Pour aller plus loin sur le plan sociologique. La société française fait partie des sociétés liquides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, société liquide C'est tout à fait le contraire de la société fixe, comme celle des musulmans. La société liquide n'a pas euh, de morale fixe. Donc, en fait, chaque personne euh, euh, fixe sa propre morale. Donc, en fait, on est dans le relativisme moral. Euh, alors, pour, euh, donc, euh, pour les libéraux, donc... Tout est permis, hein, tout est permis tant que cela sert le confort et le plaisir moral et sert la consommation. Donc on est dans un système néolibéraliste, un système qui défend à bec et à ongle euh, le libéralisme et euh, le blasphème en fait partie. Donc sans tenir compte des sensibilités des uns et des autres euh, parce qu'on est dans le moi, hein, le moi égoïste, individualiste qui emmerde tout le monde. Et bien sûr, et tout cela au nom de la civilisation. Hein, tout cela, c'est au nom de la civilité. Euh, et en fait, euh, comme l'a dit dans une émission à l'extrémiste euh, Razoui, comme, je ne sais plus comment elle s'appelle Razoui, euh, elle dit que le blasphème est un signe de civilisation. Sauf que cette société liquide n'est pas aussi liquide qu'on croit, parce qu'elle se donne également à elle-même des idoles euh, donc c'est une société plutôt polythéiste. Donc par exemple, la liberté d'expression, elle est, elle est libre, elle est, euh, donc, euh, elle est illimitée euh, concernant les musulmans et l'islam, mais cette liberté d'expression n'est pas autorisée sur des sujets tabous, des sujets qui sont rendus tabous par le système euh, sur lequel donc, les gens ne peuvent pas se prononcer euh, sous, euh, sous peine d'être euh, euh, puni par la loi ou bien sous peine d'être emprisonné. Donc du coup, on peut dire que cette société liquide euh, n'est pas aussi liquide, mais elle se donne ses symboles, ses idoles, donc c'est une société quand même qui repose sur, sur une idéologie, euh, ce qu'on appelle une idéologie néolibérale ou bien néolibéraliste, qui s'opposent di diamétralement, qui s'opposent radicalement, qui s'opposent radicalement à l'islam. Voilà, donc le problème euh, profond de l'histoire, c'est qu'on a, on a en présence deux systèmes idéologiques qui sont en concurrence, qui sont en concurrence et qui sont euh, presque de la même solidité, de la même force. Donc, le néolibéralisme a peur de l'islam. Et l'islam, également, veut se préserver, ne veut pas céder au néolibéralisme. Donc, en fait, on a deux systèmes concurrents. Donc, on a deux sociétés, deux sous-groupes humains, dont cette société française, qui font concurrence et qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Ou bien, s'il y a une communication, c'est sous forme de... Critique, de dénigrement euh, ou bien d'insultes et d'injures. Voilà. Donc en fait, cette histoire de Mila, donc, elle met le doigt sur cette rupture, euh, sur cette division profonde entre deux systèmes euh, de pensée, entre deux systèmes, de modes de vie complètement différents euh, qui sont concurrents. Donc deux pensées qui sont concurrentes, qui sont, des, deux pensées qui, qui sont aussi, euh, aussi bien rationnelles, aussi bien structurées. Donc deux pensées qui ont la même force des idées et qui ont la même efficacité des méthodes. J'espère que j'ai bien analysé cette polémique euh, de Mila et euh, j'espère que j'ai interprété sur le plan sociologique, sur le plan idéologique, sur le plan sociologique et idéologique euh, cette, euh, cet écart, cette opposition entre deux pensées concurrentes. Donc je viens à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, euh, de me suivre donc, sur les réseaux sociaux et euh, de, de cliquer sur la cloche pour avoir euh, toutes les nouveautés euh, à temps. Et si bien sûr la vidéo ne vous plaît pas, les insultes ne seront pas publiées. Par contre, les critiques constructives, argumentées, je laisserai passer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et alors vous allez me dire, liberté d'expression, pour moi l'insulte n'est pas une liberté d'expression. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.